Salut les loulous Qu'est-ce qu'il y a de peux plus rien dire Bon elle est explosée, elle est fière d'elle, elle est fière d'elle les amis. Ouais, ouais. Je, je cherchais, vous savez, messieurs, vous savez, vous savez ce que c'est Vous cherchez un truc, et ben, votre seul recours à un moment donné, euh, tant pis si vous passez pour des ridicules ou pas, vous demandez à votre femme, à votre compagne, chérie, c'est où si, c'est où ça Bah ben, ouais, ça m'est arrivé, regardez comme elle est fière. Aujourd'hui, je cherchais un document euh, de, de formation. Je devais préparer, euh, en effet, un, une formation où j'avais besoin de, de, de, de, vieilles, euh, de vieilles idées dans un classeur. J'étais <rire> convaincu qu'il était là-bas derrière. Et donc, euh, je lui demande Mon amour, tu sais où c'est Et qu'est-ce qu'elle a répondu Si je le trouve, j'ai droit à quoi <rire> Et moi, dans l'urgence, hein, messieurs Hein, et vous, mesdames, vous savez que cette urgence-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans l'urgence, je lui dis, moi, qu'est-ce que tu veux Un bouquet de fleurs. Je lui dis, ah, pour un bouquet de fleurs. Mais pensant qu'elle allait chercher longtemps, qu'elle allait galérer. D'accord Voilà. On était à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle prend un de ces tiroirs-là. Je pensais les avoir tous vus. Hein, messieurs, hein, vous connaissez ça hein, Mars, Vénus. Hein, hein. Ça lui a pris deux secondes, le bouquet de fleurs. <rire> En deux secondes, elle l'a trouvé. alors que je suis passé devant, hein, je suis passé devant. Voilà, voilà, elle est fière d'elle. Ah ben bah oui. Voilà, ça fait partie des des, des, des inconvénients de vie de couple. <rire> C'est que parfois, ça coûte un bouquet de fleurs. Ça va, non plus, je ne te demande pas, il à 10 000 euros, non plus. Mais... Non, voilà, bon, c'était juste cocasse, c'était amusant, c'était comique, ça nous arrive à tous, hein, nous aussi. Voilà, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao. Bises.